petit clip qui a été réalisé pour présenter le logo de la candidature qui est normalement sur la musique de Tilassine, un artiste avec qui on a travaillé, qui a été en résidence dans tout le Massif central mais que vous, pouvez, euh, que vous pouvez écouter sur le site internet. Et du coup, ce logo qu'on appelle le Volcamour a été dessiné par Jean-Charles de Castelbajac. Et il est vraiment, euh, on le veut vraiment rassembleur. En tout cas, euh, on veut vraiment qu'il illustre cette candidature-là. On y retrouve voilà, le, le, le volcan forcément et euh, des éléments vraiment de cette candidature qui, qui est une candidature de partage, voilà, d'amour. Donc du coup, euh, peut-être se représenter rapidement, euh, donc moi je suis Violaine Moreau, euh, je travaille du coup pour l'association euh, dans le pôle des publics et je suis responsable de, des publics et de l'inclusion. L'inclusion c'est très important dans ce projet de candidature parce qu'on veut vraiment que, que ce qu'on va proposer en fait parle à tout le monde, à tous les citoyens vraiment dans toute leur diversité et que tout le monde puisse se reconnaître dans ce projet de candidature. Donc Guillaume Delpirou, donc, euh, au sein de, de l'équipe, je m'occupe de la partie enfin, du pôle dédié à la promotion du patrimoine, en fait des patrimoines matériels et immatériels, et également de, des actions dédiées à la, à la recherche, la promotion effectivement à la, à la recherche, et donc en lien effectivement avec, euh, avec l'université. Euh, et avec également une deuxième euh, casquette, je suis également le chef de projet pour 2023 cette fois-ci, de la célébration des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Alors, le, le lien est important aussi parce que, euh, enfin, il était important que cette deuxième manifestation que cette manifestation, soit aussi portée par, un, par une structure comme la capitale européenne. Euh, D'abord parce que nous, en tant qu'opérateurs euh, culturels, on a une vision un peu euh, satellitaire de l'ensemble du travail des, des opérateurs. Cette année-là, il faudra coordonner le travail d'un grand nombre d'opérateurs culturels. Et puis aussi, par un hasard euh, assez euh, heureux du calendrier, euh, on dépose le dossier, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin de l'année 2022, mais en 2023, c'est l'année du choix, de la sélection, d'abord une présélection, ensuite de la sélection. Et donc le, le jury va avoir vocation à venir dans les villes présélectionnées et à pouvoir mesurer la capacité à faire euh, des euh, villes euh, qui, se, qui se présentent. Et c'est vrai qu'avoir une année sera une année de célébration et de... Et de, et, de, et, de, et de promotion et de présentation en fait, de ce que peuvent faire les, les opérateurs, ça va être une année un petit peu carte de visite, hein, qui nous permettra de, de montrer ce que, ce que nous pouvons faire en termes de patrimoine, euh, spectacle, production, euh, résidence d'auteur, résidence de création, dédiée à ce sujet précis quest celui que l'Hibles-Pascal. Parfait. Voilà. Du coup, peut-être avant de rentrer dans le, dans le détail du projet Clermontois, on va vous rappeler brièvement bah, ce que c'est qu'une capitale européenne de la culture. Donc C'est un programme européen, qui a été lancé en 1985 et dont le but est vraiment de promouvoir la diversité des cultures en Europe jusque là on s'était aperçu que l'Europe voilà, avait beaucoup d'entrées économiques, on avait oublié on avait mis un petit peu de côté la culture et on s'est voilà, dit voilà, il faut un programme qui puisse mettre en valeur ben, toute la diversité de ces cultures européennes et pouvoir renforcer le sentiment d'appartenance à cette Europe donc euh, voilà le programme qui est lancé avec Athènes comme première ville européenne avec la ministre Mélina Mercouri. Donc on a un processus en fait qui est à peu près tout le temps le même. On a deux pays qui sont désignés chaque année pour accueillir une capitale culturelle européenne. Et donc dans ces deux pays, chaque, chaque ville à l'intérieur de ces pays peut candidater. On a parfois une troisième, un troisième pays qui peut être enfin, qui peut désigner une ville, un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne même, mais qui soit est postulant pour entrer dans en l'Union européenne, soit fait partie du marché économique commun. Donc voilà, en 2028, en tout cas, c'est la prochaine fois où une ville française accueillera une capitale européenne de la culture. Donc c'est pour ça voilà, qu'on qu qu qu candidate pour ce, ce, cette échéance-là. Et donc on sera avec la République tchèque, qui proposera elle aussi une capitale européenne de la culture. Juste peut-être que vous ayez en tête un petit peu les évolutions du programme depuis 1985. Au début, forcément, on avait beaucoup de grandes villes capitales qui se sont présentées et qui ont été capitales culturelle européenne. Il y a eu Berlin, il y a eu Paris, voilà, d'autres grandes villes capitales, tout au début du programme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les, les années ont passé, on a eu des des villes qui étaient plus modestes en termes de taille et surtout on a vu apparaître euh, des villes qui ont souhaité associer en fait un périmètre autour de leur candidature. Même si c'est toujours une ville qui porte la candidature, elles peuvent y associer une région. On a eu par exemple récemment Galway en Irlande qui a associé toute la baie de Galway. Voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus et on note aussi que les villes sélectionnées sont de plus en plus souvent des villes qui ont des problématiques de reconversion industrielle, par exemple. On a, on a beaucoup ce genre de choses, qui, en tout cas des villes qui sont en pleine mutation. Et euh, en plus, un projet qui soit un projet stratégique, c'est vraiment une stratégie de long terme. C'est pour ça que dans les, dans les dossiers, on va trouver effectivement des projets d'établissement, par exemple, qui, qui présentent leur, la progression de leur développement, mais aussi une stratégie qui, est, qui doit être composite, qui peut euh, intégrer par exemple des créations de formations, ce qui a été le cas de, de Lille par exemple, vous avez des formations dédiées à l'action la, à culturelle, et on trouve encore, alors que leur candidature remonte maintenant à, à assez longtemps, on retrouve encore chaque année des promotions d'étudiants sortants de filières universitaires dédiées à l'action culturelle euh, de différents niveaux, euh, et qui sont nées à ce, à ce moment-là. Voilà. métiers de la culture, qui, qui ont vocation à, à produire donc des, euh, des, des professionnels euh, aguerris, euh, pas forcément pour cette, euh, cette région-là, mais euh, dans l'ensemble de la France, on retrouve d'ailleurs, je peux vous signaler qu'à... C'est à Amber, vous avez une structure qui s'occupe de l'action la, culturelle d'Ambert, qui s'appelle le BIEF, euh, qui travaille beaucoup sur les arts plastiques. L'une des personnes qui anime cette, cette structure vient de, de cette formation à Lille, par exemple. Voilà. Donc vraiment, il y a une question stratégique importante. Exactement. Et puis quand on parle de culture, on est vraiment sur la culture au sens large, on ne se limite pas forcément aux pratiques artistiques, c'est un projet aussi qui englobe bah, finalement aussi le cadre de vie, en tout cas la physionomie de la ville. Il y a aussi beaucoup d'urbanisme, beaucoup le, la mobilité c'est important, on, on l'a vu avec Marseille, Provence par exemple, le, leur candidature c'était aussi un vrai projet ur, d'urbanisme, de, de renouvellement, de... C'est un quartier, exactement, euh, voilà, oui. la création du musée, mais pas que évidemment du Musem, mais derrière ça, il y avait toute la reprise du, du quartier qui était concerné, plus également euh, une friche industrielle, pas loin de la gare, euh, dans laquelle se trouvait une, euh, une librairie un participative et ouverte, euh, des endroits dédiés à la production d'art plastique également, et euh, derrière ça ensuite, on retrouve les friches dans lesquelles maintenant euh, se tournent des, des, des, des, des séries euh, pour, la, pour la télévision et le, et le cinéma, euh, et donc on a eu derrière ça de la rénovation urbaine également. Euh, voilà, Donc euh, on peut vraiment parler de, de, de stratégie euh, urbaine complète en fait. Et puis il faut vraiment que le projet, ce ne sont pas des projets qui peuvent être calqués d'une ville à une autre, mmh. il faut vraiment que ça corresponde à une réalité de la dynamique de la ville pour que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça s'inscrive en fait dans, dans un mouvement qui, est, qui soit global. C'est pour ça que quand on, on en parlera un peu tout à l'heure de, de justement des parties prenantes de la gouvernance autour du projet, il faut vraiment que tout, tout les, tous les efforts, toute cette synergie aillent dans le même sens. Voilà, c'est-à-dire que c'est un projet qui ne doit pas être transposable, enfin on peut s'inspirer, mais en tout cas c'est un projet qui est ancré dans, ancré dans son territoire. Et qui ne peut pas euh, se faire sans euh, l'assentiment, l'accompagnement euh, des opérateurs culturels, des institutions, de la population elle-même, euh, pour vraiment que chacun s'en empare. C est, c est, alors en fait là, c'est pour le coup réellement un projet de territoire, d'identité en même temps. Et donc, Pour revenir aux critères, un critère vraiment très important également, c'est la dimension européenne. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un projet européen. Et du coup, il faut montrer comment notre projet, en tout cas notre territoire, dialogue avec l'Europe. Euh, comment est-ce qu'on peut nouer, alors même au-delà au des partenariats, ça peut être des partenariats, mais en tout cas comment ce territoire-là s'inscrit dans, dans le territoire européen Comment est-ce que peut-être ce territoire peut être euh, un territoire d'expérimentation pour ensuite montrer à l'Europe euh, voilà, ce qu'il est possible de faire sur plusieurs sujets En tout cas, voilà ça c'est quelque chose de très très important. Et avec deux, deux notions aussi, à la fois effectivement, il y a un aspect de création, c'est-à-dire... Euh, de montrer que, que ce projet qui va être bâti, construit, imaginé, a sa dimension européenne. Et puis comme pour le bâtir, il faut faire une analyse du territoire, une analyse de ce qui se passe, des, du, du travail, des, des festivals, des opérateurs. Et on, on, on s'aperçoit qu'aussi, on arrive à une sorte de conversion du regard sur ce qui se passe déjà et ce que l'on voit. Euh, un exemple, à Brive, qui fait partie du, du Massif Central, vous avez un festival de cinéma, qui va se passer la semaine prochaine justement, c'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle les rencontres européennes du moyen-métrage. En Europe, il n'y a pas de festival dédié au moyen-métrage, qui est une forme très très particulière. Euh, et pourtant, depuis une vingtaine d'années, vous avez ces rencontres européennes. C'est un vrai parti pris, porté par une, par une structure qui est la Société des réalisateurs français, euh, la SRF, la Société des réalisateurs français, donc, qui est la même qui organise la, la quinzaine des réalisateurs à, à Cannes. Donc on est vraiment sur, un, sur une proposition de très haut niveau, de professionnel et à dimension européenne. Elle existe. Mais la capitale européenne, on, ils font partie des euh, opérateurs qui accompagnent le projet de capitale européenne, on les a repérés, ils ont adhéré à l'association, euh, nous permettra de mettre encore un focus sur, euh, sur euh, une attention portée particulière, voire même un accompagnement pour l'édition prochaine et la 2028 évidemment, si on emporte le titre, euh, sur, une, sur une action qui se passe déjà. Mais de même, vous avez d'autres établissements qui ont aussi une dimension européenne importante. Et cette, et cette candidature doit permettre également à faire en sorte de valoriser considérablement le, le, le travail européen, qui peut par ailleurs être déjà fait, mais qu'on ne voit peut-être pas forcément, qu'on discerne peut-être pas forcément également. Et dans ce que tu dis là, ce qui est important, ce que tu soulignes aussi, c'est que cette candidature, elle n'a pas pour vocation de tout réinventer et qu'on est aussi là pour, enfin, elle est aussi là cette candidature pour donner de la visibilité aux initiatives qui sont déjà portées, donner un rayonnement peut-être, permettre un rayonnement plus grand, ou en tout cas c'est vraiment le but voilà, de, de, de, de valoriser en fait toutes les initiatives locales. Dans les critères, si on continue, on a évidemment le contenu culturel et artistique qui est très important, et du coup qui nous pose la question de comment on associe les grandes institutions culturelles, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les, les associations, toutes les petites compagnies. Voilà. Il faut aussi prendre tout ça en compte et il faut aussi proposer un projet qui ne sera pas daté en 2028. Parce que là, on propose un projet maintenant ça a vu comme le monde évolue voilà, à vitesse grand V, il faut aussi se faire un peu de, de prospective finalement et d'imaginer ben, quel va être le monde, quelle va être la création en 2028 et se poser la question aussi de l'émergence artistique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on favorise aussi une émergence artistique dès maintenant pour 2028 euh, la gestion du projet, alors là, ben, voilà, ça va avec le critère capacité de réalisation, c'est-à-dire qui est-ce qu'on embarque autour de la table pour ce projet. Et là, effectivement, il nous faut le plus de parties prenantes possibles pour ce portage du projet, euh, pour la gouvernance et au niveau budgétaire aussi. Ça, c'est une question très importante. L'Europe va évaluer est -ce que, euh, voilà, le fait de « est-ce qu'on met bien les, les moyens à la hauteur aussi de nos ambitions ?» parce que finalement il y a un, un, une somme qui va être allouée aux au, au vainqueurs, enfin au, au, à la ville désignée, mais qui n'est pas très importante au regard des budgets des capitales européennes de la culture. Donc c'est comment est-ce qu'on met tout ça aussi en marche. Et puis un critère qui est vraiment un des critères aussi très important, c'est la portée de l'opération, c'est-à-dire comment cette action en fait, va générer des opportunités nouvelles pour les publics, pour les habitants et en particulier pour les publics qu'on dit parfois marginalisés, un peu éloignés de la culture, pas forcément voilà, le public habituel, et puis surtout au niveau de, de la jeunesse. Comment est-ce qu'au niveau des scolaires, du, monde édu, du milieu éducatif, comment ça va voilà, catalyser un petit peu tous les efforts voilà, Je crois que j'en ai pas oublié, capacité de réalisation donc avec gestion du projet. Donc ça c'est vraiment les critères principaux et c'est très normé, en fait le dossier qu'on va rendre c'est vraiment de répondre à des questions qui portent concrètement comment vous avez imaginé la portée de l'opération, c'est voilà, très, très, très, très très normé. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos comme ça pour illustrer différentes capitales européennes. Alors évidemment, c'est ce qu'on retient en fait, les temps forts, rassembleurs, mais durant une année, enfin durant ce processus, il y a aussi beaucoup de choses qui se font un peu plus en souterrain, des choses qui se construisent en fait avec les parties prenantes qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont essentielles. Voilà, maintenant qu'on a un peu balayé le, le, voilà, le, le portrait de qu'est-ce qu'une capitale européenne, maintenant parlons du projet Clermontois. Vous euh, se posez la question, clairement, Ferrand, Massif Central, capitale européenne de la culture en 2028, ouais. pourquoi Déjà, pourquoi candidater <rire> Oui, c'est vrai, pourquoi se lancer dans cette aventure <rire> Mais il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, c'est d'accompagner... Un développement territorial, on le sait, la ville est en mutation, il y a beaucoup de, de projets qui se font, donc c'est aussi l'occasion ben de quelque part d'avoir cet objectif final et de pouvoir se dire que cette candidature elle vient aussi accompagner tous ces changements. C'est aussi, on, on, voilà, on, on le sait très bien, quand on est capitale européenne de la culture, c'est aussi d'un point de vue de l'image, en tout cas d'un point de vue de, de médiatique, ça a voilà, un retentissement sur l'image de la ville. On sait que Clermont souffre parfois d'une image, euh, soit on, on, on, on a une image un peu négative de Clermont, euh, voilà, une ville noire, on va parvenir sur les clichés, soit on n'a pas d'image du tout. Enfin, c'est vrai que voilà, on, parfois, on, quand on, on va un peu à l'extérieur, on a ça. Donc c'est aussi de montrer voilà, les atouts de, de cette ville. Évidemment, c'est de mettre la culture au cœur des politiques publiques. C'est l'occasion aussi de, de replacer la culture au centre. C'est-à-dire qu'on va interroger par la culture. On parlait de l'urbanisme, par exemple, tout à l'heure, mais... Ça pourrait être quand on a des projets de renouvellement urbain, on sait qu'il y a parfois des concertations qui ont, même souvent, et sont des concertations obligatoires avec les habitants, avec les parties prenantes. Bah pourquoi justement, à l'occasion de cette capitale européenne de la culture, on ne se dirait pas, bah on fait intervenir des artistes, on change un peu la physionomie de ces rencontres-là, peut-être que ça peut faire émerger de nouvelles choses. L'idée, voilà. c'est aussi d'expérimenter. C'est un peu un prétexte à l'expérimentation. Et puis ensuite, évidemment, on espère des retombées euh, bah, économiques, sociales. On sait que euh, on, on a les chiffres pour Marseille-Provence, on sait que pour euh, euh, un euro investi, ils ont eu 6 voilà, euros de retombées, 5-6 voilà, à peu près. Voilà, ça fait déjà même pratiquement... Euh, oui, enfin, dans les années 2012, 2013, 2014, on a commencé à faire des études assez fines maintenant sur les retombées économiques des manifestations culturelles. Euh, le centre national du livre l'a fait en 2014, euh, de mémoire sur les retombées économiques des, manif des, euh, des manifestations littéraires, par exemple, mais euh, l'économie accessoire euh, liée à l'action culturelle est maintenant quelque chose qui commence à être assez bien documenté, sur le tard, mais enfin on le fait maintenant, assez bien documenté, assez bien référencé, et on sait que, on sait que voilà, le, le, le, une, comment dire... Une, une, tous les territoires dans lesquels vous avez des festivals, et on l'a vu justement, quand on ne peut pas tenir des festivals à cause du Covid, on voit évidemment les problématiques que ça peut poser. Euh, et euh, lorsqu'une lorsqu un, lorsqu une, une ville devient un lieu d'émulation culturelle, et bien derrière cela, il y a forcément... Euh, des moyens de transport, une hôtellerie, des restaurants, mais derrière ça, un emploi culturel. Et l'emploi culturel, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que toutes les, toutes les professions du, du, du spectacle, euh, intermittent, mais pas seulement, euh, euh, costumes, maquillage, etc., enfin, tous ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces professions qui, qui s'associent, euh, le, tout, tout le, le travail de la production, les métiers de la sécurité également, puisque maintenant, euh, la sécurité est une chose extrêmement importante. Les métiers de la sécurité sont, sont des métiers en plus dédiés au spectacle, euh, L'accès, la sécurité, les plans, malheureusement aussi euh, pirates, Rouge, Rouge Renforcé, etc., depuis un peu moins d'une dizaine d'années, euh, font maintenant partie euh, intégrante de, ces, de, ces, de cette activité et de ce secteur, euh, avec des spécialités, avec des formations également, et qui dit formation, donc filière et euh, recrutement dédié. Donc euh, l'aspect effectivement euh, économique est euh, éminent, euh, touristique... Euh, aussi euh, et social derrière parce qu'on ne vient pas tout seul, on vient aussi euh, en famille, donc ce sont des données à, à prendre en compte. Et on voulait vous rappeler aussi, on parlait tout à l'heure de temps long, en tout cas de projection dans le temps long, on voulait vous rappeler que ce projet de candidature clermontois euh, eh bien, il a, il a un, comment dire, il, il date pas d'aujourd'hui, en fait. Il se prépare depuis euh, au moins 2015. En tout cas, il, est, il était un peu en, en gestation avant, mais la première pierre en fait à ce projet, elle date de 2015. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur de la préparation bien en amont. On a eu en 2015, je vous, je vous montrerai quelques petites slides après, mais les états généraux de la culture qui ont posé aussi un petit peu les, les choses justement en matière de culture à Clermont, qui ont abouti au schéma culturel de la ville, la politique culturelle de la ville, sur plusieurs années, jusqu'en 2026, et qui ont permis de concerter, cette fois-ci c'était vraiment une concertation des habitants, alors il y a eu des cafés culture, il y a eu des concertations dans les écoles, la jeunesse, il y a eu les petits généraux de la culture, qui ont abouti à 60 mesures pour la, pour la culture à Clermont-Ferrand et ce schéma culturel. Donc ça, ça a été la première pierre, et du coup, en se disant, ben voilà, euh, est-ce que tous ces efforts-là ne, pour, ne pourraient pas avoir en ligne de mire ce, ce titre de capitale européenne de la culture En fait, de, de vraiment se désigner un objectif. Et du coup, après ça, euh, en 2017-2019, 2017, 2017 2019, on a eu le cycle effervescence. Alors là, je, je, vais, je vais passer rapidement les slides pour vous... Donc voilà, ça c'était les états généraux de la culture, le cycle effervescence. Là, Effervescence, ça a été euh, un peu comme un ovni euh, voilà, dans, dans le paysage clermontois. En fait, on a voulu avec Effervescence montrer qu'on était capable d'organiser de grands événements culturels, euh, regroupant voilà, de, beaucoup de publics en même temps. Et on a voulu aussi expérimenter, c'était ça vraiment l'idée. Donc il y a eu euh, ce lancement à l'Hôtel Dieu en 2017, peut-être que certains d'entre vous euh, s'en souviennent, mais bon, on a eu 50 personnes en trois jours. On a, on a vu qu'il y avait vraiment une appétence aussi... Euh, euh, oui, 50 000. J'ai dit quoi <rire> je dis 50, 50 000 personnes, un peu plus. On a vu qu'il y avait vraiment une appétence du public pour ce genre d'événement. En tout cas, on répondu présent. Et puis surtout, on s'est dit, on va essayer de travailler un petit peu différemment à cette occasion-là. On va essayer de sortir un peu des silos et puis de mettre autour de la table bah, des artistes avec des urbanismes, avec des professeurs, avec des associations. Et on va voir, on va essayer de secouer tout ça et puis voir ce qui peut en ressortir. Et donc on a eu ces trois années, alors avec plein de propositions euh, très diverses, on a eu voilà, des grands temps forts rassembleurs, on a eu les rendez-vous secrets aussi, euh, je ne sais pas, peut-être vous vous en souvenez, mais ces petits rendez-vous, petites jauges, où on ne savait pas ce qu'on allait voir, on ne savait pas où, on ne savait pas avec qui, mais qui ont très bien fonctionné sur ces périodes-là. Et puis des projets un peu plus longs d'exploration de résidences artistiques sur le territoire, notamment dans les différents quartiers avec tour de table, où là on a, on a pu travailler. Alors c'est un peu de la dentelle aussi, c'est ça qui est parfois un peu difficile à comprendre, c'est que tout, toute cette participation, enfin, toute cette implication des habitants, des parties prenantes, eh bien, ça prend du temps. C'est vrai que parfois on, on, on, voilà, on veut des résultats rapides, on, mais il faut bien comprendre que ben, finalement c'est beaucoup d'humains, il faut rencontrer les gens, il faut aller sur le territoire, il faut voir comment ça fonctionne ici ou là, s'inspirer, nouer des relations. Et c'est vrai qu'Effervescence, c'était vraiment le prémice à cela. Vraiment l'idée d'expérimenter, de, de tester. Des choses ont marché, des choses n'ont pas marché. Mais en tout cas, on, on, ce qui est positif, ce qu'on a retiré de ça, c'est qu'il y a une vraie volonté locale, aussi bien des acteurs, des parties prenantes que des habitants pour ce genre de, de, de manifestation, d'événements. Donc ça, ça a été effervescence. Et puis si je reprends un petit peu les, les étapes, on a eu ensuite en 2000, euh, 2019 jusqu'en 2021, une phase plus de réflexion collective, autour vraiment du concept de cette candidature en gros on s'est interrogé pour savoir bah, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette candidature donc là ça a été l'époque des groupes de travail, il y a eu plein de groupes de travail qui ont été menés un peu en parallèle euh, d'une part avec bah, les institutions, les élus avec les, les personnels ville, métropoles, avec des habitants des associations, les acteurs culturels pour aboutir un petit peu à ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette candidature et de là sont sortis quatre axes qu'on vous présentera tout à l'heure et puis 2021 euh, la création de l'association il faut savoir qu'auparavant le projet était porté par la ville de Clermont-Ferrand en tout cas c'était une mission au sein de la ville de Clermont-Ferrand et 2021 a vraiment marqué euh, ben voilà, la création de l'association, en tout cas l'ouverture du projet euh, au plus grand nombre parce que ça permet aussi à, aux collectivités, aux institutions aux, aux individuels d'adhérer à l'association et d'être partie prenante dans le fonctionnement euh, quelque part un peu démocratique quoi, de, du, du projet donc ça ça, ça, ça a été vraiment un, un temps fort. Et puis là, vous voyez, on vous a remis un petit peu les principales étapes, euh, dépôt de dossier, donc 2022, désignation et 2028, année du titre. Donc si on passe un petit peu rapidement, parce que je, je vois que l'heure tourne. Donc là, donc, nous sommes constitués en association euh, depuis le 1er janvier de, euh, 2021. Notre présidente est Cécile Coulon. donc euh, très pas de meilleure ambassadrice de territoire que Cécile Coulon. Euh, elle nous fait l'honneur d'être notre présidente, donc on, on est ravis. Euh, on est une, voilà, le projet qui est porté par l'association, c'est vraiment de faire euh, pour en fait, les habitants, c'est à dire qu'on va faire vraiment euh, euh, des choses en collectif. On va faire ensemble. C'est ça, en fait, il y a vraiment cette notion du public au centre du projet. On ne fait pas le projet et après on cherche à, à agréger du public. On, on pense vraiment public euh, voilà, dès, dès, le, dès la construction, dès le cheminement, en fait, des la pensée. Et pour ça, justement, dans la construction du projet, il est, ce projet est rythmé aussi par des temps de, de, de travail sur des thématiques très identifiées. On est en train d'organiser pour le mois d'avril qui s'ouvre, avec un certain nombre de, de sujets qui ont été ont été identifiés, comme le thermalisme, comme euh, l'écosystème du cinéma et de l'image euh, euh, animé et non animé, la photographie euh, au plan du, du Massif Central, euh, la ville à hauteur d'enfants, euh, les prises en compte des friches industrielles, voilà. Et donc, dans ces laboratoires, et la culture scientifique également, et donc pour ces, pour ces laboratoires qui vont se, se dérouler en plus dans tout le Massif Central, pas à Clermont-Ferrand ou à évidemment, dans tout le territoire du Massif Central, on, on invite des spécialistes de la question, des professionnels de la filière à venir euh, réfléchir, travailler sur des sujets qui peuvent être des sujets rassemblant euh, euh, rassemblant, disons, ben, l'ensemble de leur. Du, du, du, du, du, comment dire de, euh, de, de, de spécialistes de la question, mais, mais également euh, rassemblant des non-spécialistes, des opérateurs de la culture euh, ou tout simplement des personnes intéressées par le, par le, par le sujet. Voilà. Donc cette dimension participative et de co-construction est euh, tout, à fait, euh, tout à fait essentielle. Mm. Donc là on vous a mis un petit peu pour humaniser cette équipe, on vous a mis un petit peu les, les personnes qui travaillent dans l'association. Et donc, vous rappelez les enjeux et surtout le périmètre de cette candidature, parce qu'on en parle depuis le début, mais c'est vrai que c'est bien de, de, de rappeler ça. On était sur une candidature au départ, Clermont-Ferrand-Métropole, mais qui a été élargie au Massif Central. Euh, les autres villes sont Amiens, Bastia, Bourges, Nice, si vous voulez noter, euh, Reims, Rouen, Saint-Denis, Montpellier, depuis, euh, depuis peu... Et euh, la particularité de, de la candidature portée par Clermont-Ferrand, c'est qu'elle l'est par Clermont-Ferrand, mais au titre du Massif Central. Et on est la seule ville qui porte une candidature au titre d'un territoire aussi grand, euh, et qui en plus a la particularité d'être un territoire composite sur le plan alors là, euh, institutionnel, euh, et depuis euh, 2015, mise en œuvre 2016 et un autre c'est-à-dire composé de quatre régions. Et là, ça rend les choses un petit peu compliquées, mais surtout beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce territoire donc, de 22 départements, euh, comportant donc euh, des euh, régions, des ex-régions, ex, <rire> ex formations notamment euh, l'Auvergne d'une part et le Limousin d'autre part, mais aussi un peu du nord de ce qu'est euh, l'Occitanie maintenant, euh, un petit morceau de la Bourgogne également, euh, pour arriver à ce grand territoire. Et donc là, on va faire un petit développement sur justement cette question du, du, du massif central, qui a rendu justement la candidature euh, vraiment intéressante, pertinente, et c'est une des forces justement de la candidature Clermont-Ferrand. Euh, dire, euh, présenter, poser, placer Clermont-Ferrand comme la capitale du massif central, et emporter un projet à l'échelle de ce territoire, ça, ça nous permet d'exploiter à fond ce que peut être la potentialité d'une capitale européenne. J'entends par là qu'il euh, y a donc, euh, quelques mois, on a organisé une journée de... de, de une sorte de colloque, qu'on a, a fait ça au Jardin Lecoq, très ouvert, avec, euh, en, en faisant intervenir des, des, des personnes spécialistes de, venus de tous les horizons. Alors des, Géographes, euh, des artistes, des personnes euh, spécialistes de, de, de la cuisine, de l'agriculture, euh, des fromages, tout ça. Et on, on leur posait une question pour vous, qu'est-ce que c'est que le Massif Central Le Massif Central, c'est quoi, en fait Et euh, on a commencé avec des cartes, évidemment. Donc on sort des cartes, et puis on explique d'abord que le Massif Central, c'est une invention. C'est une invention récente. Jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de réalité à cette, cette espèce d'entité qui pourtant une identité géologique. Et donc on a commencé à faire des cartes, à identifier effectivement cette, cet espace euh, dans lequel les lignes de partage des eaux sont importantes, euh, mais dans lesquelles la géologie est une notion éminente. Et donc on a des, des géologues qui, qui vous expliquent ce que peut être le massif central. Le grand massif central, on commence à avoir quelques cartes. Et puis quand on commence à, à, à, à échanger avec, des, avec des, des artistes, avec des spécialistes des musiques traditionnelles, par exemple, euh, je pense à une structure comme... le l'Agence des ministres traditionnelles à Rion, l'AMTA, mais qui a son pendant, qui est le CRMTL en, en, en limousin, on vous explique aussi, c'est un territoire dans lequel on va trouver l'utilisation de certains, de certains instruments particuliers, un répertoire, euh, certaines langues régionales, pas d'autres, l'occitan, mais pas que. Et soudain, on commence à avoir une cartographie qui se, qui se dessine des, des usages, des pratiques, en termes de cuisine, par exemple, avec une certaine unité, des produits qu'on utilise, qu'on utilise pas, qu'on utilise un peu moins. Et soudain, on s'aperçoit que toutes ces, toutes ces définitions, mises bout à bout, composent un faisceau qui concourt à la création d'une entité dont les contours commencent à se dessiner de manière assez précise. Et on s'aperçoit que la vraie définition du massif central, eh bien, au final, c'est une définition sensible. C'est une définition sensible. Avec une justification géologique. Avec un peu de justification historique, mais pas complètement. Avec ce que je vous disais, des justification sociologique, mais pas complètement. Et on arrive à cette définition sensible. Alors, tout ça a été cristallisé aussi de manière administrative avec un commissariat euh, dû, euh, dédié au, au massif central, euh, qui est une entité administrative, avec des représentations des conseils régionaux, de nouvelles formes et nouvelles régions, avec toujours un, un préfet coordonnateur euh, et un certain nombre de missions qui lui sont dédiées, dévolues. Bon. Euh, mais il n'y a pas de volet culturel. Et c'est vrai que l'association la, Clermont-Massif Central euh, peut devenir et, et, a, et a vocation, et a, on a certaines, certaines missions, notamment au niveau de la gestion d'un observatoire des publics, analyser les publics du Massif Central, les pratiques des publics du Massif Central, euh, pourra avoir la vertu, et peut avoir la vertu, de euh, travailler sur cette question de l'action culturelle dans le Massif Central. Euh, voilà donc euh, cette entité. Elle existe, et en, ce qui est aussi paradoxal, et ce qu'on a fait observer ce, le jour de ces, de ces conversations, c'est que euh, le massif central a ceci de particulier de, de, ne, de ne pas exister au plan de la cartographie. Je vous mets au défi de trouver une carte du massif central d'accès libre ou d'accès facile. Euh, Lorsqu'en 2015, on a euh, imaginé, et certains ont voulu anticiper, le découpage des régions, Michelin avait bâti, avait construit une carte qui se composait en fait de la carte de l'Auvergne et de la carte du Limousin. Euh, cette carte, on peut la retrouver encore sur Internet, elle est très difficile à trouver, mais elle a été vendue à quelques exemplaires, sauf que quand est arrivée la vraie carte du découpage des régions, on s'est aperçu que le massif central était écartelé, en fait, entre euh, l'Aquitaine, Auvergne-Rodial, etc. Et donc cette carte n'existait pas, en fait. Et, et, et Ce qui fait que maintenant, si vous allez au volcan, par exemple, traverser la rue, chercher une carte du massif central, vous n'en trouverez pas. Ça n'existe pas. Pour avoir une carte du massif central, il faut, il faut rassembler pratiquement quatre cartes du, de, de carte Michelin, par exemple. D'ailleurs, on est en train de travailler avec Michelin pour bâtir une, créer une, une vraie carte du massif central. Et ça, c'est assez, assez symptomatique. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il euh, y a les productions, effectivement, du commissariat du massif central, mais vous avez une, une structure qui est l'association la, des villes d'eau, des villes thermales qui, elle, a des, comment dire, des, des, des, des, des villes thermales sur l'ensemble du massif central, et qui, dans sa communication, met en avant la notion de massif central et la carte du massif central. Mais, je vous modifie, cherchez des documents sur lesquels vous trouverez d'accès libre ou d'accès facile des, des, des, des cartes du massif central, c'est extrêmement complexe. Et pourtant, ce qui est paradoxal, euh, vous entendez le terme de massif central 50 fois par jour. Et vous avez le sentiment d'en être ou pas, au moment de la météo vous vous levez le matin voilà, il fait beau et sur le massif central compliqué il fait chaud partout et massif central ou alors bon ouais. ou, le, ou le contraire ou le contraire à l'exception de Riac qui évidemment la ville la... Bon, bon. je dis ça pour nos amis de Riac euh, voilà c'est un objet c'est une entité qui n'existe pas mais dont on vous parle 50 fois par jour pour vous dire qu'il y fait beau ou qu'il y fait pas beau et le pire c'est que ça vous parle Ah oui, c'est vrai Et si vous n'habitez pas dans le massif central, si vous habitez dans le nord de la France, et vous avez un cousin qui est à Aurillac, Chazron, encore et ça, et il saura qu'il fait beau ou pas dans le massif central, parce qu'il y a cette espèce d'attachement sensible au lieu. Et ça, c'est tout, tout à fait spécifique à ce territoire. Et c'est pour ça que quand on commence à tirer le fil, on a cette définition sensible. Et c'est vrai que dans une définition de capitale européenne, travailler sur ces sujets-là, pourquoi on fait territoire Pourquoi on fait territoire Est-ce que c'est pourquoi on sent du massif central Pourquoi ils sont sans central et, euh, Le massif central, c'est quand on commence à voir le puits de dôme. C'est quand on commence à voir la chaîne des puits. C'est quand on est euh, dans, dans, dans le forêt, ou alors que c'est quand on est dans la chaîne des puits et qu'on voit de loin le forêt. C'est toutes ces définitions-là qu'il faut, tous ces éléments-là qu'il faut collecter, qu'il faut analyser, euh, et ensuite comment on fait, on fait, on fait territoire avec ça. Donc c'est toute, toute cette masse que l'on que l'on travaille. Donc effectivement, chaque ville va défendre un projet bien distinct et en, en, en lien en fait avec avec sa, sa, sa, sa physionomie. Euh, voilà, on, je voulais juste remettre ces slides pour bien rappeler qu'on qu'on est vraiment sur une candidature qui se veut le plus, la plus inclusive possible et qui ne met voilà, personne de côté, qu'on soit vraiment sur quelque chose de, de, de partagé. Et là, on vous a mis, alors on pourra vous, vous diffuser des documents, mais que vous compreniez bien un peu comment, comment cette association, elle fonctionne. Euh, voilà, Il y a l'équipe opérationnelle, mais, mais, mais pas seulement. en fait, Il y a plein d'autres organes de, de, comment dire, de... de consultation ou même d'action hein, dans le projet. Euh, vous avez effectivement, bah, comme on est une association, il y a un, un comité d'administration, l'assemblée 2028. Donc on vous encourage à adhérer à l'association, c'est gratuit. Vous pouvez euh, voilà faire partie de, de ce processus. On a une assemblée des jeunes également parce que justement la jeunesse c'est vraiment un, un gros enjeu de cette candidature. Donc on, on voulait aussi réunir ces jeunes autour de, bah, de la construction de cette candidature là des comités de soutien, les adhérents, euh, l'atelier des mécènes, ça c'est pareil, on, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est important dans ce type de candidature d'impliquer aussi le tissu économique local, parce que c'est aussi dans l'intérêt de ces entreprises de s'engager euh, dans la mutation voilà, territoriale d'une ville. Et puis les porte-voix qui sont en fait euh, les ambassadeurs du projet euh, bah, dans, dans leur quotidien en fait. Voilà, donc l'Assemblée des jeunes, j'en ai parlé, on pourra y revenir si, si vous le souhaitez. Donc l'Atelier des mécènes, voilà, où vous voyez les principaux mécènes du projet. On travaille également avec un comité scientifique et culturel hein, pour tout ce qui est euh, bah, des grandes orientations euh, du projet, pour... Euh, pour aussi partager l'expérience de ces de ces personnes alors il est, il est très diversifié justement ce comité nous on, voilà, on, on met l'accent déjà sur, euh, sur la diversité des profils des personnes qui le composent en fonction de leur expérience mais aussi euh, on s'attache à une parfaite parité homme-femme et pour qu'il y ait des jeunes aussi qui soient représentatifs du, dans, dans le projet donc qui, qui vont nourrir la réflexion, en tout cas réfléchir sur des pistes de, de, de projet, enfin dans le cadre de la candidature, mais qui seront après soumises aussi à discussion avec les habitants, avec les parties prenantes. Et donc, juste comme, comme je vois qu'il je, je vais un peu vite, juste vous vous décrire un petit peu l'action qu'on a sur cette année-là. Donc nous, no, notre enjeu vraiment, c'est d'embarquer euh, les habitants, les citoyens, les parties prenantes. Donc le slogan, c'est ensemble construisons la capitale. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est, euh, on a eu tout un tout un, un tas de dispositifs pour aller à la rencontre du public, parce que il que c'est vraiment important de voilà, de, de recueillir un peu l'avis des, des personnes sur cette candidature. Sur Justement, tu parlais du massif central, de cette définition sensible, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que pour vous le massif central Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature Donc voilà, on, est, on était présents à travers plusieurs dispositifs dans la ville et là, on a plusieurs événements, des temps forts de la candidature à venir. On a entamé, alors comme on est sur un périmètre qui est relativement étendu, on a entamé vraiment une tourner dans le Massif Central pour aller à la rencontre des acteurs, en particulier des acteurs culturels, mais aussi des, des collectivités, des institutions. Et puis, on va avoir, donc Guillaume en parlait juste avant, mais la Manufacture 2028, qui est en fait une série d'ateliers avec des acteurs locaux sur des thématiques. Donc ça, vous retrouverez tout évidemment sur le site internet. Et on met un événement, le sommet des sommets. Alors voilà, on a... On, on, ça, ça caractérise bien le, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette échéance de décembre. Là, on arrive voilà, euh, à, à cette échéance. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réunir sur quatre, euh, quatre jours, en fait, place de jaune, et de, de, voilà, de faire des temps avec les professionnels, de rendre compte, en fait, l'idée, c'est ça, de rendre compte auprès du grand public, des professionnels, de tout ce qui a été engagé euh, pour la construction de cette candidature. Donc voilà, c'est de revenir sur les principales étapes, de revenir un petit peu sur les, comme on le fait un peu maintenant, les enjeux, et sur les grandes orientations du projet, quelque part, et de le, de le mettre à l'épreuve des, des discussions, de voir voilà, si, on, si on est, voilà, si on a, si on a vu juste, ou s'il faut réorienter certaines choses. Et puis, évidemment, des journées de programmation artistique pour le, pour le public, avec une, une place faite, à la jeunesse, avec beaucoup de, de choses réalisées, en particulier avec mille formes, des petites formes sur la place de Jaune, mais aussi une programmation artistique. Donc ça, vous trouverez voilà, toutes les informations pour arriver justement à la rédaction de ce dossier. Un, un, un exemple, puisqu'on est dans une faculté de droit, une école de droit plutôt, euh, un, un exemple sur les, les, les, les, les, les problématiques et, les, et le travail de, de création, d'invention, euh, et de conceptualisation en fait, qui peut se passer pendant les manufactures dont Violaine vient de parler. Un exemple. Euh, on va organiser donc euh, l'une de ces l'une de de ces, euh, de ces, de ces temps de, de ces séquences en fait, de travail euh, qui est organisée à, à Brive justement, euh, va être consacrée au, aux images, au, au cinéma. Notamment le cinéma. Notamment le cinéma. Euh, la question va être comment dans un territoire qui est notamment marqué par l'hyper-ruralité, euh, comment ce, ce, ce secteur peut inventer de nouvelles formes, de nouvelles modalités de, de, de développement et d'action, euh, pour euh, faire en sorte qu'il y ait vraiment une, un, des, des projets liés à, à, comment dire, à, à, à ce territoire et qui qu qu puissent être transposables à l'échelle européenne. Euh, dans la diffusion, par exemple, comment travaillent actuellement les cinémas, cinémas d'arrêt d'essai, labellisés dans les petits territoires. Euh, la, euh, donc la diffusion dans, dans, dans ces cinémas, la diffusion dans les festivals, comment les festivals dans, vivent dans les villes euh, grandes, petites, moyennes, et petites, voire très petites. Hein. Je pense à un festival comme Plein la Bobine à la Bourboule, mais qui fonctionne bien avec un très haut niveau. Euh, comment les productions cinématographiques peuvent venir alors, c'est très facile de faire venir une production cinématographique à Clermont-Ferrand, mais ensuite, comment les territoires peuvent vivre dans les, dans les films eux-mêmes Et donc, parce qu'un territoire dans lequel il n'y a pas de tournage est un territoire qui, effectivement, n'existe pas, ou n'existe, euh, n'a pas de réalité euh, documentaire, en tout cas. Euh, donc voilà, ce sont des questions qu'on qu va poser. Et la problématique qui se pose, c'est que ce, ce secteur-là est très accompagné par des politiques régionales. Et vous allez voir la problématique qui se pose. Si on prend, par exemple, la, la région Nouvelle-Aquitaine, dans les règlements d'intervention des productions cinématographiques de Nouvelle-Aquitaine. Pour qu'un qu qu projet de film soit éligible, il faut qu'il y ait une attention particulière portée à la francophonie, au caractère francophone de la production. Lorsqu'on est en Occitanie, donc bande qui, qui euh, comporte, je crois que c'est quatre ou cinq départements du massif central, donc Occitanie, quand la région Occitanie accompagne les productions cinématographiques, il faut que, dans les critères, participer au développement de la création audiovisuelle de qualité, au renouvellement de la diversité culturelle et aux échanges internationaux, notamment dans le cadre de l'eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Donc les uns mettent en avant là, le caractère francophone. Là, il faut que ce soit dans le cadre de l'eurorégion. Et le soutien aussi dans le règlement d'intervention cinéma de la région verne rhône alpes on a une autre type de un autre type de préconisation. Ah, euh, il faudra que soit garanti le caractère culturellement européen des œuvres. Celles-ci devront être réalisées essentiellement avec le parcours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens, collaborateurs, création de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un État parti de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière, etc., etc., etc. Donc on a trois entités qui financent la création cinématographique, qui ont des partis pris différents. Et pour autant, euh, on, on, on touche ce territoire du Massif Central. Donc, nous, on est dans une position de comment on réunit ces opérateurs-là et comment on essaie de faire une espèce de synthèse en considérant que l'argent vient euh, sur, des, sur des critères qui sont un petit peu différents et où l'Europe n'est peut-être pas forcément toujours placée très, très en avant. Donc, euh, et pour autant, dans ce territoire euh, marqué notamment par l'hyper-ruralité, eh il faut bien que le secteur vive. Et donc l'idée, ça va être de, se faire, de faire se rencontrer des professionnels issus de ces différentes régions, éligibles à ces différents dispositifs, et comment on travaille ensemble, et comment on peut euh, comment dire, euh, échanger des expériences, euh, et pouvoir peut-être créer un, créer un modèle sur ce, sur ce territoire-là. Donc là aussi, c'est de la dentelle, c'est de la création, et c'est de la prise en compte de, de, de, des, des structures effectivement administratives elles-mêmes. Alors, maintenant qu'on vous a bien parlé de... de la construction, enfin comment on est organisé, on va vous, vous donner quelques, quelques, comment, quelques enjeux principaux, en tout cas ce qui est ressorti de tous ces groupes de travail et de toutes ces rencontres avec les habitants, avec les parties prenantes, euh, des enjeux qui ont été euh, définis justement pour apparaître dans ce projet de candidature ou en tout cas des thèmes qu'il va falloir qu'on qu traite. Euh, le premier, c'est vraiment de donner vraiment une place à la jeunesse et à l'intergénérationnel. C'est vraiment une, ce qui est ressorti très fortement dans, dans, les, dans, les, comment dire, dans les consultations. C'est que finalement, on, on s'attache souvent à faire des événements pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les personnes ceci, comme ci, comme ça, et qu'on ne pense pas finalement la globalité de faire un événement où finalement, qui pourrait être adapté à tous les publics et qui, justement, serait à l'origine de cette rencontre, en tout cas de ces échanges avec les publics. Donc ça peut passer par des résidences d'artistes, ça on le voit et on le fait, enfin ça se fait déjà beaucoup, mais et tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, le Massif Central, c'est vraiment une zone aussi qui est très rurale. Donc comment on fait quand on est éloigné des grands centres, en tout cas des, des institutions culturelles, euh, comment est-ce qu'on a accès finalement à la culture est-ce que c'est par des dispositifs mobiles Est-ce que, voilà, est-ce que justement le, cet éloignement a favorisé, du coup, l'émergence de pratiques nouvelles ou en tout cas de pratiques innovantes. C'est souvent ce qu'on observe dans les territoires ou où hybrides, où, voilà, où, où là, on n'a ben, on pas le choix en fait que d'avoir de, de l'intergénérationnel et que de mixer les pratiques. Ça peut être, on, on a parlé beaucoup des épiceries culturelles par exemple, dans les villages, où euh, c'est à la fois le lieu de rencontre, le café, euh, le petit café, et puis en même temps un lieu d'exposition, de concert. Enfin voilà, c'est des modèles comme ça qu'on qu aimerait garder en tête. Euh, la mobilité, effectivement, voilà, la mobilité physique et la mobilité des idées. Exactement, les nouvelles formes, les nouveaux modèles. Euh, voilà, on, on l'a dit un peu en préambule, mais on est sur un projet pour 2028. Donc euh, voilà, il faut s'emparer de ces nouvelles technologies aussi, comme, euh, pas seulement comme, euh, comme comment dire, intermédiaire avec le public, mais aussi dans la création elle-même, la création artistique elle-même. C'est vrai que ça, ça évolue vraiment très vite et ça offre de nouvelles possibilités. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne ça euh, Démocratisation culturelle, ben c'est voilà, vraiment quelque chose qui est ancré dans ce projet-là. Et puis, comment est-ce qu'on embarque ce territoire dans l'aventure voilà. C'est vraiment les, les enjeux qui vont être les enjeux principaux. Et puis, on vous a mis aussi les axes transversaux qui, ont, qui sont apparus aussi, quand on, quand on a parlé vraiment à, à tout le monde voilà, de, ces, de cette métropole, enfin, de ce territoire, qu'est-ce qui est ressorti. Et une des premières choses, ça a été de dire que voilà, on, a, on est sur une métropole à taille humaine, euh, on, on veut défendre quelque chose à nous, dans un modèle, voilà, dans, dans une époque un peu troublée, on, on pense qu'il y a quelque chose à défendre euh, dans ce territoire, c'est-à-dire une façon de vivre peut-être un peu moins oppressante, euh, on parle d'être à telle humaine mais c'est un peu ça, on, on parlait aussi beaucoup de la métropole du, du quart d'heure, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure, on on est hors de la ville, on a accès à la nature très facilement. Enfin, il y avait beaucoup de, de ça. Et à, à partir de ça aussi, on, on parle aussi du, du, du bien-vivre, c'est-à-dire de, aussi de l'hospitalité. Comment est-ce qu'on reçoit sur ce territoire Comment on a cette tradition d'hospitalité Comment on prend soin en fait Et comment on prend soin, mais de manière très large Comment est-ce qu'on... Voilà, tu as parlé du thermalisme. Voilà. Effectivement, cette à cette spécificité du massif central qui est d'avoir un maillage très important de villes thermales et euh, lorsqu'on voit comment est en train de se renouveler le secteur il se renouvelle euh, de, de, dans, dans tous les compartiments de, de l'action qui concernent qui peuvent concerner le dossier de capitale européenne. c'est à dire qu'effectivement il y a d'abord un renouvellement industriel c'est à dire quand vous prenez les euh, grands termes de la bourboule euh, pas très loin d'ici avec euh, des, des engagements prochains extrêmement importants, de financement très haut pour refaire complètement les, les grands termes. Mais derrière cela, il y a aussi de l'urbanisme, il y a aussi un renouvellement de l'accueil avec euh, des plans assez importants de, de renouvellement de, de l'hôtellerie par exemple. Mais ensuite derrière cela, vous avez aussi des dans ces villes-là toujours ou assez souvent des jardins qui ont été des jardins botaniques également. Euh, les euh, établissements de soins ne sont plus que des établissements de soins, mais sont des établissements aussi dans lesquels le, le, la question du bien-être est importante également. Ces villes qui sont toutes pratiquement pour l'essentiel des villes champignons, qui des villes complètement inventées, qui, sont, qui ont émergés de rien qui ont complètement poussé à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, euh, et qui sur le plan de l'urbanisme étaient des, des lieux tout à fait euh, étonnants et étranges, et dans lesquels les perspectives ont toutes été euh, réfléchies en fonction d'une esthétique très particulière, où tout est de plein pied. Donc on est sur de la ville douce, on vit déjà dans ces, dans ces villes douces, et on s'aperçoit que ces villes continuent et ont envie de travailler à nouveau sur ces, ces notions-là, en les mettant très en avant derrière cela. Ce n'est pas étonnant que dans le sensi, vous ayez en plus des opérations comme Horizon Sensi, où on intègre l'art contemporain dans, euh, la, dans, dans, une, dans une programmation où chaque été, on peut venir voir euh, euh, entre 15 et 20 euh, œuvres qui ont pour vocation de mettre en avant le paysage, c'est-à-dire que l'œuvre prend en compte le paysage, donc euh, d'œuvres plastiques, et où dans des euh, projets de euh, renouvellement urbain dans ces, certaines de ces stations thermales, vous avez également l'intégration de festivals, de dispositifs d'artistes en résidence, euh, donc résidence de création, et qu'est-ce que c'est quand on a une résidence, on a à la fois les artistes qui viennent, mais en plus on a la production d'œuvres artistiques également. Tout ça, est une, tout ça est une entité complète et en plus, et en plus. Euh, on, on entre dans, dans des périodes de redécouverte de ces espaces qui sont de euh, moyenne montagne ou demi-montagne, facile d'accès et, euh, et, et, et dans lesquels sont invités plutôt les, les familles avec un objectif de faire baisser d'à peu près une vingtaine d'années l'âge moyen de fréquentation des, des, des, du, du, du, du, du public. Donc voilà, on est dans un tout mais dans lequel, effectivement, la donnée culturelle est une donnée éminente et, et prise de manière tout à fait éminente. Euh, et donc, avec un questionnement sur les lieux de diffusion, sur les théâtres, sur les opéras, sur les festivals, et le moment du festival, et le temps du festival. Euh, et ça, c'est un marqueur spécifique, effectivement, des euh, villes thermales, qui en plus, évidemment, je reviens dans mon périmètre, euh, qui sont en plus des lieux patrimoniaux, qui sont en plus des lieux patrimoniaux parfaitement identifiés, euh, et par les services de la DRAC, les services de la conservation, euh, voir les services d'archéologie aussi pour certaines d'entre elles, je prends le Mont d'Or par exemple et quelques autres, où là aussi vous avez le travail de, de, de restitution et d'archéologie en plus, renvoyant à des programmes de, de recherche en lien avec la, la, la fondation de l'université de, de, de, de l'UCA, et archéologie euh, non-invasive, donc archéologie 2.0, où on travaille à la, au questionnement de restitution des, du temple de, du Mont d'Or par exemple, pour faire en sorte que les touristes puissent en plus découvrir oui. le temple du Mont d'Or, euh, euh, en 3D euh, voilà donc, donc tout ça, tout ça se, se, se mêle euh, et en plus comment dire euh, ce grand laboratoire qu'est le massif central pour cette, cette, cette stricte question du thermalisme euh, se fait aussi dans un cadre européen puisque la question du thermalisme est aussi un questionnement européen qu'on retrouve euh, en Italie en République tchèque et dans quelques autres euh, villes également qui pourraient bénéficier de ces inventions ou de ces modèles qui pourraient être créés à, cette, à notre échelle et puis très lié à ça, forcément l'identité euh, volcanique de, de, voilà, de ce territoire. Ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on on inclut ça justement dans cette candidature euh, par la pratique artistique Il y avait la question de l'eau, euh, de l'eau souterraine, de l'eau euh, qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'à Clermont on n'a pas, pas de fleuve euh, visible, mais on a cette eau partout présente, ces fontaines, ces caves dans les caves. Donc la question voilà, de, de l'identité, en tout cas la Assez, assez fort, assez marqué euh, Le lien aussi entre l'urbain et le rural, ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est-à-dire comment est-ce que ces deux espaces euh, finalement dialoguent ensemble Comment est-ce qu'on traite aussi ces zones un peu tampons, un peu abandonnées qui sont les périphéries finalement, qui sont pas totalement urbaines, pas totalement rurales ça, C'était une discussion aussi qui a été très intéressante, Enfin, en tout cas un champ à explorer très intéressant, notamment via les promenades métropolitaines artistiques qui pourraient voilà, être mises au goût du jour. Et puis forcément, l'héritage ouvrier revendiqué de la ville, on a parlé beaucoup de sa mutation. Et c'est vrai que dans cette mutation voilà, qui s'opère, comment est-ce qu'on garde aussi témoignage finalement de cet héritage ouvrier et qui est un propos qui ne concerne d'ailleurs pas que Clermont-Ferrand, alors c'est justement là où la notion de massif central est intéressante, c'est que vous pouvez effectivement reproduire l'analyse à Thiers avec la coutellerie, à Saint-Étienne ou à Tulle avec les armes, euh, à, au territoire d'Ambert de, de, ou du Puy avec euh, les textiles, euh, ou les corderies, ou le papier, et c'est vrai que, euh, et, dans, et dans tout un tas de. de, de, de c'est important de les deux villes, cette question effectivement de l'héritage ouvrier, euh, des pratiques professionnelles, mais aussi euh, du patrimoine du XXe siècle, euh, c'est-à-dire du, du patrimoine industriel, se pose avec les reconversions des friches industrielles donc, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces villes, et dans ce territoire se pose de manière importante, euh, et, et, et là aussi c'est un, un, un espace de questionnement aussi, et de recherche. Euh, les chemins de Compostelle, euh, c'est vraiment un. Comment dire, un ça, ça innerve vraiment le, le, le massif central et nous permet ensuite de, de descendre vers la, vers la, vers la Nouvelle-Aquitaine et, et, et après vers l'Espagne. Vers, vers Mais tout à fait. Euh, et, et des chemins bien, bien référencés d'ailleurs, euh, avec un, un, comment dire, un parcours patrimonial d'exception, euh, aussi bien naturel que, que bâti. Euh, vous parlez effectivement des, des diamants du, du massif central, euh, effectivement, euh, euh, autour de, de, de Clermont-Ferrand. Si on commence par le, le Centre national du costume de scène à Moulins, qui est une, une très grande maison, euh, le, la cité de la tapisserie à, à Aubusson, qui est une cité de la tapisserie, c'est-à-dire que ce n'est pas un musée, hein, c'est un lieu où on, où on conserve, mais aussi où on conçoit... Il y a un, il y a les gobelins, euh, c'est aussi un lieu d'incubation d'entreprise, un lieu de formation, un lieu de développement également, avec des, des startups qui se créent autour de, autour de la de, de création très particulière en termes, de, en termes de tapisserie. On descend ensuite, si on commence à prendre les festivals, les, les, les, là aussi Bassilière euh, avec l'art contemporain, et quelques autres sites. Euh, euh, comme Memac par exemple, qui sont des, des, des places de premier plan en termes d'art contemporain. Après on descend effectivement sur la Corrèze, le festival de la Vézère, euh, qui est le, le, le pendant en fait du, du, du festival de la Chaise-Dieu, complètement de l'autre côté, euh, côté, côté Haute-Loire. descendons au musée Soulage, remontons ensuite euh, vers effectivement donc, euh, La Chaise-Dieu par exemple. Euh, cité coutelière, le puits avec toute l'histoire de la dentelle et un conservatoire au musée Crozatier qui est exceptionnel là-dessus, mais la dentelle du puits répond à au Tulle, à tulle <rire> également, Donc, euh, et le propos du textile d'ailleurs est très important dans le Massif Central, avec le musée du textile et un un projet de, notamment près de, près de, près de, près de, de, de Château-Chinon. Donc effectivement, il, il y a la possibilité, et évidemment dans les festivals, alors euh, le court-métrage à Clermont est euh, quand même structurant, un autre festival à le Jean Carmet à un Moulin également. Voilà. Donc euh, l'intérêt de ce, ce territoire est d'avoir euh, des, des, des pépites, des pépites qui, euh, qui sont en plus très liées au massif central proprement dit justement. Vous avez, juste une chose, vous avez raison effectivement avec cette particularité de la métropole de, de, de, de Limoges, euh, qui est plutôt tournée, pour tout un tas de raisons, vers Poitiers euh, et Orléans, mais plutôt Poitiers maintenant, et puis la, la, la, la, la recomposition Nouvelle-Aquitaine accompagne aussi euh, en cela. Mais là aussi, il faut prendre en compte des données sociologiques. Si vous prenez la, le réseau de la presse quotidienne régionale, la PQR par exemple, bon, en, en Creuse et en Corrèze, vous lisez la montagne, vous achetez le journal encore, quotidien, sauf qu'en Haute-Vienne, vous lisez le populaire. Et donc là, déjà, on a des petites différences, on voit qu'on ne regarde pas du même côté, enfin, c'est ça. Donc, c est, c est, cette candidature, c'est la prise en, en compte, effectivement, de cette espèce de dentelle très, très, très, très, très, très particulière. La question du train, nous, on a pris le parti, justement, on a fait le, le pari de défendre quelque chose le slow en fait. Donc on, on se dit voilà, c'est long d'aller à Clermont, c'est aléatoire, mais justement pourquoi ne pas en profiter pour développer quelque chose autour de ça, autour du train. On a développé beaucoup de podcasts, vous pouvez voir sur le, le site internet un podcast qui s'appelle la chaîne des chaînes par exemple, où on met en, en, en lumière voilà, des, des productions du Massif Central. Donc on se dit pourquoi pas réfléchir à un objet culturel justement ben oui, quand on va à Clermont c'est long, mais alors profitons de ce temps justement pour déconnecter et proposer voilà, un contenu artistique et culturel dans le train. Du Paris-Clermont, mais qui a la vertu d'exister encore, mais euh, on ne peut que regretter l'absence de l'ancien euh, Lyon-Bordeaux. Et du fait que vous partez à Clermont, euh, vous partez de Clermont et vous voulez aller à Brive, tout simplement, et ben, c'est plus possible aujourd'hui en train ça n'est possible que de manière tout à fait parcellaire, depuis Brive jusqu'à Ussel à peu près, et puis après c'est un bus qui revient jusqu'à Clermont. Le seul problème, c'est que vous partez de Lyon, vous montez... Elle est merveilleuse cette ligne, c'est qu'elle contourne totalement les départements du Massif Central. complètement. C'est-à-dire qu'elle monte, donc elle part de Lyon, elle monte jusqu'à Limoges, et de Limoges elle va à Périgueux. À Périgueux. C'est-à-dire je crois qu'à qu aucun moment, elle ne grignote le puits de Dôme, et à aucun moment elle ne va sur la Corrèze. Donc, territorialement, Alors que euh, les rails sont, sont en état correct euh, jusqu'à l'accueil, tout s'arrête et on part ensuite à UCL. Bon. Donc là, il y a effectivement quelque chose à, quelque chose à, à réfléchir en considérant que euh, dans, euh, cette, euh, dans cette université, il y a quand même des étudiants qui euh, relèvent, bon, évidemment, euh, territorialement de l'ex-Auvergne mais euh, de Corrèze euh, également, puisque quand on est sur un territoire comme Brive, euh, post-Bac, on peut choisir à la fois entre euh, Limoges, Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand. Euh, certains font le choix de Clermont-Ferrand, et tout à fait, euh, et en même temps d'ailleurs, si on prend des pratiques sociales, euh, à partir de, allez, Ussel euh, euh, et même un petit peu avant Ussel, hein, euh, voilà, Mémac et Aigleton, euh, Lorsqu'on va à l'hôpital, on ne va pas forcément ni à Brive ni à Limoges, mais on va plutôt au CHU de Clermont. Idem ensuite, quand on se pose la question de si je dois aller voir un spectacle dans une scène labellisée, la scène labellisée la plus proche quand on est sur ces territoires-là, on est à une heure de la scène nationale Tulbrive qui s'appelle l'empreinte, mais on est aussi, via la 89, à une heure de la Comédie de Clermont. Donc là aussi, on est dans ces espèces de lignes de partage des eaux comment on travaille, comment on va. en considérant que la, la, la, la, la scène nationale, l'empreinte euh, tu, tu les brives, met en place des, euh, des propositions d'autobus pour venir chercher les, euh, le, le public. C'est très pertinent et c'est une réflexion qui est menée notamment à l'échelle des parcs naturels régionaux dans le Massif central. Euh, c'est vrai que comme, voilà, comment est-ce qu'on offre la possibilité aux visiteurs d'accéder à un site naturel sans le dénaturer Je sais qu'en ce moment, ils sont en train de travailler justement à, à tout ça, à, à proposer quelque part un, un genre de, de guide pour les événements culturels. Parce qu'on a, a cité tout à l'heure Horizon Sensi. Horizon Sensi c'est euh, voilà, un superbe événement et ils sont confrontés à ça parce que, euh, avec leur, leur programmation parfois ben, justement euh, ils se rendent compte de, de l'impact en fait des visiteurs sur ces territoires et ils se posent cette question de se dire ben, à quel moment on n'est pas dans la bascule où vraiment on dénature plus qu'on fait connaître un territoire. Et donc c'est des réflexions qui sont menées et qui sont euh, au centre des problématiques et qu'on se pose aussi euh, dans le cadre de la capitale culturelle parce que forcément une visibilité plus grande va euh, attirer euh, ben, des touristes supplémentaires. Donc c'est comment on arrive à gérer ça avec, j'ai envie de dire, avec intelligence et justement l'idée c'est pas de, de, de densifier, de, de, de faire du tourisme de masse dans, voilà, dans nos espaces naturels mais c'est peut-être de le faire intelligemment et surtout toujours en, en construction avec justement les usagers. Euh, je sais que le Parc des Volcans est sur cette démarche-là actuellement, justement, de, de proposer aux organisateurs d'événements culturels et sportifs une sorte de charte, enfin de définir voilà, une sorte de charte pour... Euh, et, et bon, dans le cadre de la candidature, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. De toute façon, et l'aspect, au-delà de ça, l'aspect euh, environnemental, il est, euh, j'ai envie de dire, de premier plan dans cette candidature. Parce qu'on est sur 2028, vous imaginez les enjeux... Euh, Climatiques, en tout cas environnementaux, en 2028. Si on présente un dossier maintenant qui ne prend pas en compte ça, ou en tout cas qui le prend en compte de manière euh, cosmétique, on va dire, où, où on sera complètement à côté de la plaque. Donc c'est quelque chose, le bilan carbone par exemple de la candidature, il faut absolument qu'on puisse l'évaluer, qu'on puisse dire bah, notre programme, ce qu'on propose, voilà ce que ça va occasionner. Il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche-là euh, de manière intense. Quoi. Et même, euh, j'ai envie de dire, que ce soit. Euh, un des premiers euh, de nos critères, l'impact environnemental, l'impact euh, même voilà, sociétal aussi euh, de, de ce projet-là, ce que ça va impliquer en termes euh, d'impact. Ouais. Et peut être sur la seconde partie de votre question sur les retombées, en tout cas sur le, voilà, le, la répartition des événements. Euh, C'est vrai que bon, sur, sur quand une ville porte un, tu, tu voulais, tu, ouais, quand, quand une ville porte du coup le projet, capitale européenne, c'est toujours la ville qui porte, même si elle décide d'associer un périmètre, c'est quand même la ville qui est candidate. Par contre, c'est vrai qu'on peut prendre un peu cette, cette métaphore, finalement, de... On a un épicentre à Clermont-Ferrand qui va aussi voilà, cristalliser et on va avoir autour de ça voilà, des cercles un peu concentriques, des partenariats... Ou... Tout à l'heure, je, je, je citais effectivement les, les, les pépites du, du massif central. Il est bien évident qu'en 2028, toutes les, les structures que j'ai citées et, et pas mal d'autres vont être invitées à ce que dans leur programmation, donc dans leur projet de service ou programmation de l'année, il y ait donc un, un, un plus, un, un marqueur. Euh, une réalité un peu augmentée du fait qu'on sera dans l'année de capitale européenne donc ça veut dire aussi que dans la communication parce qu'il y a une notion de communication importante pour attirer le, le regard à l'échelle européenne sur ce territoire là donc ces, ces différents opérateurs culturels vont bénéficier d'une communication importante sur leur, sur leur activité donc ça c'est ce une retombée tout à fait objective et identifiable et puis aussi le, euh, le, le, le porteur de projet, donc euh, l'association, la ville, euh, en tout cas euh, qui, qui porte le projet de capitale européenne, eh bien, pourra venir accompagner, contribuer financièrement à de l'amorçage ou compléter euh, une programmation, l'aider en tout cas, à avoir, un, à pouvoir augmenter sa, sa, sa, sa, sa programmation euh, euh, en, en 2028 et venir apporter ce complément qui permettra, de, qui permettra de faire davantage, de faire plus ou de faire mieux. Comme c'est un projet européen, l'Europe cherche à travers ça à montrer des choses, à démontrer des choses. Et peut-être que ce qu'on va imaginer là, eh ben, il pourra parler à une zone qui est un peu similaire à la nôtre dans un autre pays. Ça peut, être, voilà, ça, ça, ça peut faire écho à des choses. Le modèle qu'on va développer avec cette candidature, il pourra être peut-être transposable en partie sur des zones qui ont les mêmes problématiques que nous. Euh, voilà, des zones, on l'a on exploré un petit peu, nous, avec un, une programmation dans le cadre du Forum des Massifs, où on avait invité des, des, des artistes européens, justement, des artistes grecs, du Portugal, et, et un autre, je ne me souviens plus d'autres pays, mais justement... À, à essayer de voir quels sont les points communs entre différentes régions européennes et comment ce, ce massif central, finalement, il peut faire écho dans d'autres pays euh, sur des problématiques, sur l'émergence artistique, sur euh, justement l'impact environnemental, quelles solutions ont été imaginées ailleurs. Enfin voilà, on est vraiment dans un échange aussi euh, de bonnes pratiques ou en tout cas un échange d'expérience aussi avec, euh, avec les autres pays. Donc il y a la phase de préparation de la candidature, du projet de candidature, mais si on est retenu, il y a effectivement la phase de réalisation. Et là, dans cette phase de réalisation, c'est là aussi qu'on pourra aussi solliciter les parties prenantes, les associations, le secteur éducatif, euh, le, tout, tout ce qui est social, enfin voilà, tout le monde économique, où là on pourra euh, euh, développer ça. Alors, bah, du coup, si on, on est retenu, on le saura donc fin 2023, du coup, ou début, début 2024. Et ensuite, on a 4 ans, hein, si je calcule bien, jusqu'en 2028, ouais, 4 ans pour mettre en œuvre. Vous, allez nous, voilà, vous avez Amiens, on a, Bastia en Corse, Bourges, qui n'est pas très loin, hein, Nice, Reims, Rouen et Saint-Denis, région parisienne. Oui. Ben souvent dans les équipes de, de, de Capitales européennes, de la culture comme ça, c'est quand même des projets qui sont assez costauds et très transversaux, donc qui, qui mettent un peu... à qui bousculent un peu l'ordre établi, hein. c'est ça, donc c'est parfois difficile, on se heurte à, parfois à des, des façons de faire, enfin, des gens qui n'ont pas envie de changer leur façon de faire, ça, ça, ça arrive, des gens qui ne voient pas l'intérêt du collectif et qui sont aussi sur leurs intérêts, ce qui est aussi compréhensible, enfin, il, y a, il y a plusieurs raisons et, et, voilà, qui font que c'est parfois a, un peu... On hein. vous a parlé de différentes étapes dans une candidature. Euh, vous avez l'étape de la pré-candidature, euh, l'ancrage territorial pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion du public. Donc là, euh, on, on, on demande un certain nombre de compétences, tout simplement, et puis d'appétence également euh, aux équipes qui portent le projet. Ensuite, vous avez l'étape de la construction du projet, la construction du projet d'un projet qui va être capable de convaincre un jury de remporter un concours. Donc c'est vraiment un objectif qui est de nature différente. Et une fois qu'on a remporté le concours, on se trouve dans la position d'un opérateur culturel en charge de bâtir à la fois le projet qui a été bâti, plus une année qui est une année à caractère festivalier. Donc ça veut dire que là, on est dans une, un troisième type de compétence qui est radicalement différent des précédents. Donc il arrive parfois que dans le meilleur des mondes, on arrive à trouver les perles rares qui sont capables d'être du début jusqu'à la fin aux affaires et aux manettes sur la chose. Donc soit ce sont des personnes extrêmement compétentes dès le départ, qui, ont toutes les, qui, qui connaissent toutes les, tous les compartiments du jeu, soit ce sont des gens qui évoluent et qui se forment à ça, mais on, mais on demande même presque des approches différentes. Et c'est vrai qu'une équipe qui est faite pour emporter un titre, pas forcément l'équipe la meilleure. Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Dans voilà. les capitales européennes, on a une équipe qui prépare coup, la coup, candidature coup, et une autre qui intervient coup, pour coup, la coup. mettre en œuvre. Voilà. C'est assez Et bien. ensuite, d'ailleurs, troisième chose, c'est après 28, s'il y a des dispositifs qui restent et qui se, qui se mettent en place, mais il faut les faire vivre ensuite. Alors, ils le vivent par les institutions qui peuvent s'en emparer, par exemple. Euh, mais aussi, voilà. prenez euh, le, cas de, le cas de Marseille. Il y avait une personne avec qui je travaillais dans une autre vie professionnelle, elle, elle, était donc, elle était chargée du spectacle vivant et du théâtre dans le cadre de la candidature de Marseille. Une fois que, donc, l'année de Marseille, cette personne est devenue directrice de la culture de la mairie de Bordeaux, mais avec un, un, un, un périmètre direct sur les lieux de diffusion et sur le spectacle vivant. Voilà. Donc, euh, c'est une donnée, mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas systématique non plus pas si petit non plus, mais dans ces opérations-là, c'est quelque chose qui peut tout à fait se concevoir. Deux ou trois, ça dépend. On ne jamais plus. En général, c'est deux, parfois trois, si vraiment une candidature retient, ouais. euh, retient l'attention en plus. Et puis, en, voilà, Après, c'est un autre dossier à fournir, un grand oral, voilà, comme on l'a expliqué. Et quand on parlait effectivement de, de, de... De, de, de Saint-Denis, on dit oui, l'aspect patrimonial est important. Je dirais que toutes les, toutes les villes ont du patrimoine. Bien sûr, ça, voilà. oui. les ont du patrimoine, mm. tous les territoires ont du patrimoine, tout le monde a ses, sa, sa route. Oui, il ne faut châteaux, pas en euh, faire l'élément. À ces musées estampillés, euh, euh, donc euh, musée de France, euh, etc. Donc, bon, c'est parfait, on peut le valoriser de manière intelligente ou innovante particulièrement, parfait, faire tourner les collections, bon, mais c'est pour ça que je parlais du patrimoine immatériel. Et c'est là où on va commencer à trouver des choses intéressantes. C'est en travaillant notamment sur le patrimoine immatériel aussi, sans, sans oublier l'autre évidemment. Et c'est cette question-là qui permet de, qui permet vraiment d'ancrer un, un, une, une candidature dans, dans un territoire et faire qu'il soit que, que le dossier soit non délocalisable en fait. Alors nous on est très demandeurs, on est très très demandeurs voilà, d'action euh, dans les universités. On a fait il n'y a pas très longtemps avec le DAMI un AK Campus étudiant autour des projets de la candidature. En fait on, on a réuni des étudiants de plein de filières différentes, pas forcément culture d'ailleurs, en leur disant euh, Clermont-Ferrand est Capitale Européenne, on est en 2028, c'est bon on est Capitale Européenne quel projet vous aimeriez développer On les a fait travailler toute la journée autour de ça. On a eu des, des choses très intéressantes. Et du coup, on aimerait continuer ça, euh, ce genre de, voilà, ces, ces implications-là, et même des présentations, des échanges. Enfin, on, est, on est très, très, très demandeurs. Alors, on doit être à peu près 250, il me semble, d'adhérents individuels. 250. Ouais, 250. Donc on pousse, hein, on, on essaye de... Parce que plus on a d'adhérents, mieux c'est pour nous, pour cette candidature, pour que ça ait du poids, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On doit rencontrer le, à la fois le président et nombre de ses vice-présidents dans une dizaine de jours pour justement identifier, on l'a déjà fait, on a déjà commencé à travailler là-dessus, certaines filières très particulières euh, qui pourraient être valorisées dans le, la, dans le cadre de la de la candidature. Je parlais effectivement de euh, l'archéologie 2.0, je parlais d'une prochaine chaire dédiée au thermalisme, euh, on parle d'un laboratoire, euh, donc on travaille sur le patrimoine et sur le patrimoine immatériel, mais aussi on a un laboratoire qui travaille sur le matrimoine aussi. Voilà. Donc ça c'est une donnée qui peut être tout à fait intéressante rapportée à nos territoires. Voilà, on a euh, la politique des relations internationales euh, portée, qui est d'ailleurs portée par une vice-présidente qui relève de l'école de droit euh, également, euh, Marie-Elisabeth Baudouin, euh, va être effectivement mise en avant de manière éminente, hein, toutes les, les collaborations qui peuvent, qui, peuvent être, euh, qui peuvent exister et que la, le fait d'avoir le titre de capitale européenne permettrait d'appuyer, d'épauler, d'accompagner, euh, font partie de ces éléments-là. Beaucoup de ces villes sont des villes universitaires, toutes quasiment. Euh, mais ce qu'il faut, c'est identifier, euh, 40 000 étudiants, ici. c'est identifier les deux, trois filières qui peuvent être intéressantes à valoriser, à développer, euh, euh, et pas que métier de la culture. Hein. Et en considérant aussi qu'une euh, université, dans ses, dans, ses, dans ses composantes, peut avoir des composantes ou des services qui ont vocation à devenir, et c'est le cas du projet de, de l'établissement, de euh, des opérateurs culturels des opérateurs culturels. Ce qui, ce qui est... Il y a un projet de tiers-lieu à l'UCA, il y a le SUC qui est un établissement très ancien et qui a une pratique qui est reconnue au plan national qui marche très bien. Et donc son, son travail a vocation à être développé et augmenté.